Ah, bon, pour ouvrir un, un peu le débat, j'aimerais bien si, si vous me pouvez parler de, de la genèse du film, de, de comment ça a fonctionné depuis le, enfin, le, le démarche, depuis la conception à la réalisation du film, et pourquoi Transy euh... C'est un film qui est ancien que j'ai fait quand j'avais 25 ans j'en ai 55 euh, j'avais à 25 ans un projet euh, de court métrage de fiction euh, à partir d'un petit texte d'un court extrait euh, d'une anecdote qui était arrivée à Primo Levi et que Primo Levi raconte et qui parle d'une question de transmission, euh, que Primo, que Primo Levi euh, raconte dans Les naufragés et les rescapés. Euh, cette petite histoire euh, relatait une expérience que Primo Levi avait faite euh, quand il euh, se rendait en Italie dans des classes, des petites classes euh, d'élèves, euh, pour parler de son expérience concentrationnaire. Et il lui était arrivé une fois, euh, après son exposé devant des enfants jeunes, euh, qu'un enfant ait levé le doigt, et pris la parole, et euh, était venu au tableau et lui avait, fait un, lui avait posé des questions sur le dessin du camp, et, et où se trouvaient les miradors, et où se trouvaient les barbelés, et où se trouvaient les gardes, et, et Primo Levi, curieux, avait répondu à toutes les questions de l'enfant, et l'enfant avait réfléchi et lui avait euh, déroulé une espèce de plan d'évasion parfait, euh, digne de la, de la grande évasion, euh, et en lui disant euh, très sérieusement « si jamais ça devait vous arriver de nouveau, voilà comment il faudrait que vous vous échappiez du camp ». Ce qui est une histoire qui est réellement arrivée à Primo Levi et que Primo Levi racontait. Et et qui était le sujet dont j'avais fait un court métrage, parce qu'il me semblait que ça disait quelque chose de l'extrême difficulté qu'il y avait à transmettre euh, l'expérience euh, des camps, dont Primo Levi lui-même témoignait dans ce petit paragraphe euh, des naufragés et des rescapés. Et j'avais eu, euh, à l'époque, pour ce projet de court-métrage, euh, en France, le, le, le, une subvention nationale du Centre National du Cinéma qui était euh, suffisante pour me permettre de faire le film. Et euh, le scénario de court-métrage que j'avais écrit était tombé dans les mains de parmi des gens à qui je l'avais fait lire, d'un très bon ami à moi, qui est devenu entre-temps directeur d'un excellent festival documentaire à Marseille, le FID. Et cette personne m'a dit Mais Arnaud, il est bien ton court-métrage, il est bien ton scénario, l'idée est bonne, mais est-ce que tu crois pas que cette question mérite un traitement à la fois plus personnel et plus est plus ample Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose d'un petit peu conventionnel dans la manière de raconter, euh, de raconter ça Voilà. Ce qui m'avait... J'étais prêt à engager la préparation du film, ça m'avait beaucoup interrogé et il s'est trouvé que ça s'est mélangé avec une chose très simple qui était que je déménageais, j'étais parisien. Et, et, et pour tout un tas de raisons, principalement économiques, je décidais d'aller habiter en banlieue parisienne. Et Je suis allé habiter à Bobigny, qui est une petite ville de la banlieue... Pari enfin, non, une grande ville, pardon, de, de, de la banlieue nord-est de Paris, limitrophe, c'est-à-dire qui touche la ville de Drancy. Et quand je suis arrivé dans cette nouvelle petite maison qui allait être la mienne pour quelques années, un ami qui habitait sur place m'a dit « Je vais te faire visiter un peu cette partie de la banlieue que je ne connaissais pas, moi qui venais des quartiers plutôt bourgeois de Paris. » Et cet ami, le premier endroit où il m'emmène, c'est à la cité de la Muette, à Drancy, qui est donc l'ancien camp de Drancy, qui a cette particularité, c'est qu'il n'avait pas été détruit, il n'avait pas été transformé en musée, mais il était toujours euh, cette cité HLM qu'il est toujours aujourd'hui et qu'il l'avait été même euh, avant d'être euh, consacré à l'internement euh, des Juifs euh, pendant l'occupation. Et tout ce que je viens de vous raconter s'est mélangé dans ma tête et, et, et m'a conduit, je dirais, à repenser totalement euh, mon projet qui était toujours, euh, je dirais, Enfin, dont la question euh, première était la question de la transmission euh, de, de, de cet euh, événement et de cette euh, expérience. Euh, et c'est devenu euh, le film que vous avez vu tout à l'heure, euh, que j'ai fait avec, euh, que j'ai recomposé avec euh, euh, ce que j'avais sous la main. Voilà. Et ce que j'avais sous la main, c'était euh, ce nouveau lieu dans lequel je vivais, euh, que, je, que je regardais et que je regardais avec un regard euh, documentaire. Et, euh, et ce dont j'étais chargé, et, et, et je m'étais chargé, qui, qui était principalement mes lectures et, et les films que j'avais vus, les musiques que j'avais entendues. Et, et la sensibilité qui était la mienne et, le, et le, je dirais, le, le, une espèce d'obsession sous le coup de laquelle j'étais, et qui faisait que, euh, voilà, enfin, qui, cette expérience particulière qui a été le film, qui a été de se dire, euh, qu'est-ce que le passé euh, Le passé a été un présent, euh, qu'est-ce que le présent et qu'est-ce que peut faire le cinéma mm -hmm. Très bien. Euh, je ne sais pas si quelqu'un a une question, ou je peux lancer une autre. Algo, Algo, tu as une question Je vais poser une question, ah. Non Ok. C'est que, enfin, comme vous savez, on est dans le cadre d'une de journée de réflexion qui porte sur la vie des histoires et le témoin filmé. Mais justement, on a décidé de montrer votre film où il n'y a pas de témoins filmé du tout. et euh, où il, il y a pas De filmés filmé. Et il y a une phrase qui est prononcée dans le film qui est restée euh, gravée dans ma tête quand je l'ai entendue pour la première fois il y a beaucoup d'années, je ne sais pas pourquoi cette phrase. C'est où enfin, il y a une voix qui dit, que, que ferez-vous, vous les historiens, quand tous les survivants seront morts Et d'une certaine façon, je vais compris à l'époque que ce film, c'était une tentative, peut-être pour répondre à cette question, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Oui, c'est-à-dire que euh, je dirais que quand j'ai eu le projet... De à partir du de, de projet de court-métrage, à partir de la nouvelle de, enfin, le, du, du petit texte, de, de, de, de l'anecdote de Primo Levi, j'étais évidemment encore relié à la question... Euh, enfin, J'avais déjà euh, une inquiétude, qui était celle-là, qui était, bon, euh, tant qu'on est... Euh, moi, je, je fais partie de cette génération, évidemment, qui a été extrêmement frappée, mais qui a couru le risque d'être aussi paralysé et, et anesthésié par l'événement qu'a constitué le film Shoah de Claude Lanzmann euh, et qui a été beaucoup euh, donné comme l'événement ultime euh, en art, en cinéma et, et même en histoire. Euh, sur ce qui pouvait arriver, sur ce qui pouvait être dit et montré et fait. Euh, et, et je dirais que y a eu, le, le film est une sorte de sursaut qui est à la fois euh, répondre à com comment faire quand il n'y aura plus de témoins, comment faire pour euh, dire, pour montrer, pour... Euh, euh, et aussi, d'une certaine manière, d'une manière plus intime, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, comme, comment faire après Shoah, comment faire autrement, comment faire... Euh, autrement, euh, comment faire euh, et, et, et oui, c'est-à-dire, euh, c'est la, ré, la réponse que... Que propose le film, c'est-à-dire de ne pas et d'une se laisser intimider par le fait qu'il n'y a plus de témoins et qu'on est dans une et que toute personne qui tente de dire euh, forcément part d'une forme d'imposture. Euh, pour moi, elle était, elle était multiple l'imposture, l'imposture de ne pas être juif, l'imposture de ne pas être un historien, l'imposture d'être un tout jeune cinéaste dont c'est le premier long métrage. Euh, l'imposture de n'être absolument pas un spécialiste de, de, de cet événement juste, voilà j'ai rencontré ce lieu par hasard et je me suis posé la question de l'histoire et je me suis posé la question du cinéma donc évidemment oui, ce qui m'est arrivé en faisant le film euh, ça a été ça, ça a été de me dire qu'est-ce que je peux moi avec ce que j'ai et donc c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure c'est-à-dire euh, j'ai bricolé quelque chose mais au sens euh, le plus enfantin j'ai bricolé quelque chose avec ce que j'avais à ma disposition qui était à la fois du pas grand chose et qui, et qui, et qui ne témoigne que, que, que d'une seule chose qui était mon inquiétude à moi et, et, et à laquelle il y a une forme de réponse métaphorique et à la fois sérieuse qui est donnée dans le film qui est euh, quand on pose la question que ferez-vous euh, vous les historiens, quand, quand vous ne pourrez plus reposer, faire reposer votre travail euh, sur, sur la parole euh, des survivants, il euh, y a une jeune femme qui, qui répond je chante, voilà, euh, qui répond quelque chose autour de ce que Jacques Rancière a appelé la constance de l'art. L'art, voilà, le grand art. Après. Euh, je, je, je referais probablement de façon différente parce que je suis une personne différente euh, que la personne que j'étais il y a 30 ans mais non seulement enfin, d'abord il, <rire> euh, il faut il faut je ne sais pas, je pense qu'il faut que d'autres générations s'en emparent d'autres endroits d'autres pays peut-être que ça m'arrivera moi, je ne sais pas et d'une manière différente je dirais qu'en cinéma il n'y a pas de conditionnel, il n'y a que du présent ce dont témoigne le film et donc euh, euh, après je crois, je, je, je n'ai pas revu le film, euh, mais je crois que je suis d'accord avec. Euh, je, je crois que je suis absolument toujours d'accord avec ce que j'ai disposé en, en faisant le film quand j'avais 25 ans, euh, et y compris dans une forme de. à la fois de d'ambition très grande et, et de modestie cinématographique du film, j'aurais tendance à dire que euh, le film me ressemble toujours. Voilà. Euh, donc je pourrais tout à fait, euh, je crois que je pourrais, d'une certaine manière, faire ce film aujourd'hui, si je ne l'avais pas déjà fait. Oui, j'aime beaucoup euh, usages des mots des poètes. Le cinéma et la poésie touchent énormément la question. Aujourd'hui, on va, on va essayer de faire la même chose, ça veut dire utiliser les mots des poètes. Je, je crois que je ne le pensais pas à l'époque. Euh, mais je dirais aujourd'hui, parce que j'ai pris l'habitude d'y réfléchir à travers d'autres films de fiction, de documentaires, et que j'ai un peu plus l'habitude de parler de mon travail que je ne l'avais quand j'avais 25 ans, je dirais que ce qui déjà était ma préoccupation euh, en faisant ce film était, je, je réponds à ça, en ça à ce que vous dites sur la poésie, était la place du spectateur. Pour moi ce qui était très important, euh, c'est euh, de faire une place, de creuser une place pour le spectateur et qui soit, euh, je dirais, dans tous les endroits où il y a des rencontres dans le film. Rencontres entre l'image et le son, entre le sens et la parole, euh, entre le silence et la musique euh, et qui soient euh, des lieux, ou des endroits, des raccords, des rapports euh, où, au fond, ce qui arrive, c'est qu'aucun spectateur ne voit le même film. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive avec ce qu'on y cherche, comme, il me semble, tout, toutes les œuvres qui importent, euh, et que ce soit, je dirais, le, le, le dernier constructeur du film, évidemment, euh, à chaque fois, comme, comme quand on lit un poème, c'est le lecteur, le dernier constructeur du film c'est le spectateur donc qu'il y ait je dirais une dimension poétique au sens où il y a autant de plein que de creux dans le film autant de sens que de questions euh, je crois que c'était déjà pour moi très tôt euh, l'inquiétude euh, que pour que il, il y ait un événement véritablement et notamment dans la question de la transmission, il faut qu'il y ait un désir de la part du spectateur et que, que c'est la rencontre du film et du désir ou et de l'inquiétude du spectateur. Euh, je, je voulais non pas vous poser une question mais vous dire euh, mon sentiment à la, à cette, après cette projection. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, j'ai vu beaucoup de documentaires et de films de fiction sur la Shoah, mais que le vôtre m'avait échappé jusque-là et que je le découvre aujourd'hui. J'ai été très sensible à, à sa forme. Je trouve qu'il est d'une grande puissance, que c'est un film incandescent. Quand vous parlez de transmission, j'apprends donc qu'il a 25 ans et je trouve qu'il n'a pas pris une ride par rapport au code, enfin rapport à sa, sa forme et la, la puissance des témoignages que vous avez sélectionnés. Ça m'a frappé parce qu'il y a 25 ans, on ne parlait pas beaucoup de Charlotte Delbo, on ne connaissait pas non plus très bien le livre de Pérec. toujours euh, euh, Walter Benjamin c'est un peu pareil, hein, les, les études sur Benjamin sont euh, beaucoup développées ces dix dernières années. Bref, je trouve cette euh, sélection de, de témoignages et de textes littéraires est très forte. J'ai beaucoup aimé l'entrelacement des deux récits aussi. Et ce qui me frappe énormément, c'est le fait d'avoir euh, filmé en, en, en plan long et silencieux les, les habitants de, de, Ranci, de la cité de la muette, parce qu'après tout, c'est une question quand même incroyable qu'on ait installé des gens dans cet endroit-là, après, pour eux aussi. Vous, vous parlez donc de... De, de la déportation, mais vous, vous posez aussi là une, une autre question que je trouve également très forte. Voilà, donc bravo. Merci. Euh, mes félicitations pour cet exercice euh, avant la page. Il fait 25 ans, euh, quand les milliers, dans les milliers, il y avait beaucoup de témoins quand il fait 25 ans, il y avait toute cette folie du de, de film Shoah, alors mes félicitations pour cet exercice d'y penser, qu'est-ce que nous ferons quand nous n'aurons pas euh, de témoins. De témoin Mais ma question, je vous demande un peu de l'imagination pour penser, vous pensez qu'il serait possible de faire ce film 25 ans euh, en avant, ici à l'Espagne, quand, par exemple, ici, encore, il y a beaucoup de témoins qui doivent parler. Il est possible de faire cette sorte d'exercice euh, dans un milieu où il n'y a, il a eu pas de la réparation au milieu, par exemple ici à l'Espagne. Je suis désolé, je n'ai pas compris la fin de votre question. Je vais formuler en, en, en espagnol parce que mon français l'a oublié beaucoup. ¿Crees que, dans un contexte comme l'espagnol, donde hace 25 años las víctimas, los testimonios todavía no habían podido hablar y en un contexto como en el español que está criticado inter internacionalmente porque no ha habido reparación a las víctimas, tiene sentido un ejercicio intelectual de pensar cómo vamos a explicar los hechos, el relato sin testimonios. Cuando todavía en España no hemos oído a muchos testimonios. alors primero, ce que d'abord, ce lo que intenta hacer el film no es ciertamente para explicar. El film, en fin, yo siempre he sido extremadamente consciente que. Le but d'un film comme Drancier Avenir n'était certainement pas d'expliquer quelque chose. Il s'agissait de dire quelque chose à voix haute, pas d'expliquer. J'ai été frappé à une époque, enfin, c'est une chose dont parlait Lanzmann aussi beaucoup, il disait il y a, il y a quelque chose comme un scandale intellectuel, il y, a, il y a quelque chose comme un scandale absolu de tenter d'expliquer quelque chose évidemment, parce que pour l'expliquer il faudrait euh, d'une certaine manière que la raison entre en accord avec les bourreaux, donc il y a quelque chose d'absolument il faut refuser l'explication c'est une position morale de Lanzmann que je comprends très bien ça c'est une chose importante après euh, mon propos est très subjectif, enfin mon projet est très, était il y a 25 ans extrêmement euh, je ne je ne considérais pas du tout que tout le monde devait faire comme moi, c'est-à-dire que je considère que tant qu'il y a des témoins et qu'il y a des désirs d'entendre les témoins, les témoins, il est bon que les témoins parlent et qu'ils soient entendus et, et, et qu'il y ait euh, un rapport fort entre ceux qui ont à dire et ceux qui ont à entendre. J'ai fait comme un exercice d'anticipation. Je disais quelquefois en plaisantant, c'est un film de science-fiction que je fais. Je dis juste parce que j'étais saisi d'un vertige. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai eu un vertige à la lecture de cette histoire racontée par Primo Levi que je trouvais absolument terrible, de cet enfant. Si Primo Levi lui-même, parlant à des enfants, n'arrive pas à leur faire comprendre quelque chose que nous comprenons, là, nous, quand je raconte cette anecdote de, de, de, de la difficulté de transmission dans cette salle de classe. Alors, qui va y arriver Et donc, je me suis posé cette question et je me dis, mais alors, est-ce que ça veut dire que cette histoire va s'éteindre avec les derniers survivants Ou, je dirais, moi, j'étais intéressé par une question qui était est-ce qu'on va... Parce que cette histoire, elle ne va pas s'éteindre en tant qu'information, mais en tant qu'elle nous touche au sens où, en tant qu'elle est notre histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de dire, « Bon, je vais raconter cette histoire en disant que c'est mon histoire. Voilà. » Je pense que pour répondre à ce que vous avez, la question que, que, que Madame Devant vous avait posée tout à l'heure, « Il arrivera, c'est ce que je crois, parce que ça m'est arrivé, » Et il n'y avait aucune raison que ça m'arrive. Moi, je, je, je vais même vous faire un aveu, je viens d'une famille traditionnellement bourgeoise, parisienne, de droite, dont je sais que deux générations d'avant, il y avait plutôt une tendance antisémite dans ma famille, catholique antisémite, parce que ça se faisait. Donc il n'y avait pas vraiment de raison pour laquelle un jour, à 25 ans, je décide de faire ce film-là, il se trouve que j'ai rencontré des œuvres dans ma jeunesse. Je crois que la plus ancienne, c'est probablement la lecture, quand j'avais 15 ans, du dernier des Justes d'André Schwarzbart, et aussi probablement du journal d'Anne Frank. Ces œuvres ont touché quelque chose à l'intérieur de moi, mais n'ont pas touché, comment dire, ce n'est pas, pas, pas une information dont j'ai été touché, c'est que j'ai réalisé j'ai réalisé que ce passé qui m'était raconté avait été un présent, et que donc cette histoire était mon histoire. Alors que personne, ni un père, ni une mère, ni un grand-père, ne m'avait rien transmis de l'importance, d'à de, de, de quel point cette histoire me fondait mon humanité des œuvres l'ont fait, donc je dis, alors faisons des œuvres qui puissent à leur tour le faire et, et, et ceci est le fruit du hasard mais pas tout à fait et c'est pour ça que je pense en, en, en une chose, en, je, je crois en quelque chose qui est que il, il a, ce qui m'est arrivé quand, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 15 ans et puis ensuite quand j'ai eu 25 ans et j'ai fait ce film, peut arriver à n'importe qui dans le monde qui en a le désir, qui cherche quelque chose, qui cherche à comprendre quelque chose de lui, de lui dans le monde, de lui dans l'histoire, qu'il soit juif ou pas, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux. Voilà. Je crois à ça très fort. Et c'est en tant que je crois très fort que j'ai reçu quelque chose et que j'ai rencontré moi-même des œuvres, enfant et, et, et jeune homme, euh, je, c'est ça qui m'a donné, encore une fois, le, le désir euh, de le dire à nouveau et de le dire à ma manière. Encore une fois, je ne prétends absolument pas, ni que la forme que j'ai donnée à ce film, ni que j'ai eu cette idée de, quoi, de me poser la question, quoi faire quand il n'y aura plus de survivants. Euh, Dédouane euh, une communauté de continuer jusqu'au dernier moment euh, d'entendre ce que les témoins ont à dire. Bon, il y a une autre question merci beaucoup pour ce, ce film moi je connais tous vos films sauf celui là euh, je, je connaissais son titre mais vraiment je, je pense que par défense immunitaire je ne l'ai pas vu euh, donc je suis heureuse de, de l'avoir vu et il m'a totalement euh, éblouie euh, je voudrais vous dire que c'est peut-être vous qui vous êtes évadé euh, qui avez trouvé le plan d'évasion euh, par rapport à Shoah <rire> le film de Lanzmann et par rapport à cette question euh, et je vous parle moi de l'intérieur euh, étant une enfant de deuxième génération je suis très éblouie par la liberté que vous avez trouvée qui est si difficile à trouver pour aborder cette question et cette liberté justement, j'accentue ce mot elle, elle, est, elle est ce qui vous a permis de faire un film aussi euh, euh, émancipé par rapport au sujet, ce qui est très difficile. Donc je pense à ce plan dont vous parlez d'évasion, c'est pour ça que je pense que vous l'avez vraiment réalisé, c'est ça qui est très beau. Je ne connaissais pas non plus cette anecdote de, de Primo Levi, elle est, et merci de la rappeler, parce qu'elle est, elle est très forte. Euh, J'ai deux questions d'ordre artistique. Euh, J'ai été très impressionnée par votre début, par cette ouverture d'opéra, euh, on arrive dans le marchand de Venise avec Orson Welles représenté en, en, en vieux juif comme ça. Euh, J'avais même oublié ce, ce film. Euh, je voulais savoir votre choix par rapport à cette scène d'ouverture parce qu'elle est, est forte et on n'est pas prêt de l'oublier parce qu'on se demande où vous, en, où vous allez en venir. On ne sait pas où on est, ça nous perd complètement et ça nous donne une clé quand même sur le fait que votre film n'est pas chronologique il traite même de la question de la chronologie du présent, de l'avenir du futur donc vous nous replacez tout de suite à l'intérieur d'un film d'un autre d'Orson Welles et puis donc, ma question c'est pourquoi ce choix pour ouvrir le film parce que ce plan aurait pu être peut-être ailleurs dans, dans le film c'est vous qui montez le film donc je sais que vous maîtrisez bien euh, cette idée de scène d'ouverture et deuxième question il y a quelque chose qui m'a échappé dans le film, mais je, je, je suis très heureuse que, de ne pas l'avoir compris non plus. C'est cette scène du fleuve, je voulais juste savoir ce que c'était, ce que euh, cette scène comme ça sur le fleuve. Euh, je n'ai pas de clé et en même temps ça m'a emmenée comme dans un état flottant, mais je, je, je serais très heureuse de vous entendre en parler. Alors, alors d'abord, euh, je, je voudrais dire, même si euh, d'abord je, je ne suis plus dans la tête du jeune homme de 25 ans qui a fait le film, et, et d'une certaine manière, il y a une part de moi qui a oublié... Qu'il repense différemment, mais qui a oublié, je dirais, la, la, la logique artisanale de fabrication. Ce, ce, ce que je vais essayer de vous répondre de façon peut-être plus essentielle que je ne l'aurais fait il y a 25 ans. Euh, la raison, je dirais, véritable pour laquelle le film s'ouvre, vous avez raison, comme une ouverture d'opéra, un peu, s'ouvre euh, sur le, le, le Marchand de Venise de Wells, dont je précise au passage euh, qu'il s'agit de tout ce qu'il reste euh, d'un film que Wells a tourné et qui a été perdu, et qui était pour Wells euh, quelque chose d'extrêmement important. Euh, le, rôle, le rôle de Shylock et le texte du Marchand de Venise étaient quelque chose d'extrêmement important. Euh, pour Welles, euh, était pour, euh, je dirais, placer le film où allaient se croiser, évidemment, des, des lambeaux de littérature, des lambeaux d'histoire, des fragments de, euh, de peinture également et de musique, sous l'égide avant tout du cinéma, c'est-à-dire des images et des sons. Euh, et ce qui était ma préoccupation à l'époque, l'essentiel, l'essence, l'atome du cinéma, qui étaient des raccords. Des raccords de sons entre eux, des raccords d'images entre eux, euh, et des raccords d'images et de sons. Des accords et des désaccords entre les images et des sons, qui sont ce par quoi quelque chose en cinéma nous arrive. Voilà. Euh, je pense que d'abord, en tant que jeune cinéaste, c'était ça, c'était de dire mais regardons le cinéma, regardons certaines œuvres cinématographiques, elles contiennent quelque chose qui nous, qui nous dit absolument tout euh, ce qu'on a besoin de savoir et en tout cas tout ce que je vais tenter de dire par ailleurs dans le film, tout est là, dans, dans cette séquence euh, où je dirais je mets en relation Coleridge et le dit du vieux marin euh, avec euh, Shylock, euh, Shakespeare, à la ce personnage extrêmement complexe de la littérature qui est à la fois qui est à la fois je dirais, pour le dire brutalement, un personnage, euh, c'est très compliqué le marchand de Venise, c'est très compliqué, on peut, on peut détester le marchand de Venise, ou au contraire, y voir euh, une, une véritable empathie euh, extrêmement étrange pour l'époque, euh, en tout cas, il, il, il, et, et pourquoi Wells s'en empare, et, et, et, euh, et aussi... Parce, qu est, euh, parce que donc le rapport entre tous ces éléments est un peu, pour moi, l'art poétique. Enfin, c est, c est un, un, je dis un peu au début du film, voilà comment le film va être. Voilà. Ça va être une espèce de réorganisation de mon petit désordre personnel, quelque chose de très personnel. Euh, et ça va être, euh, voilà, je cherche ma langue. Et, et, et, et, et progressivement, en, en accumulant des choses et en disposant des choses, vous allez finir, il va finir par vous arriver quelque chose, une sorte d'émotion, qui est exactement là où je veux en venir. Voilà, cette émotion particulière dans laquelle vous allez vous trouver en sortant, en sortant du film, et j'insiste, qui était ma conviction à l'époque, et que je ne saurais réduire à une idée ou à un discours, ni, ou même à un sens donc, que je pourrais délivrer ici. Je voudrais, pour l'anecdote, juste dire une chose, c'est que j'ai d'abord été invité par euh, le, le, les organisateurs de, de, de l'événement. Euh, j'ai d'abord été invité pour parler de mon travail, pour parler de Drancier à venir. Et, et je, soupçonnant qu'il était probable qu'une partie d'entre vous ne l'ait pas vu, je dirais j'ai tout de suite dit. Euh, que ça n'aurait aucun sens qu'on parle d'un film que personne n'aurait vu parce que euh, s'il devait si on devait faire un choix, je préférais encore que vous voyez le film et que je ne parle pas le film dit beaucoup plus et, et, et dit beaucoup plus justement ce que j'ai à vous donner euh, que euh, cet échange qu'on peut avoir après qui est une espèce de prolongement mais dont vous avez dit, même pour les parts obscures du film, qu'elle n'était pas voilà, ce prolongement n'est pas au fond je l'espère en tout cas aussi nécessaire que j'espère que le film l'est et alors je vais essayer de ne pas vous dire ce que ça veut dire ou pourquoi je dirais que toute la construction toute l'histoire du fleuve et de et de, de ce voilà j'ai J'étais enfin, parmi les, les œuvres qui me hantaient. Euh, à l'époque, il y avait euh, Au cœur des ténèbres de Conrad, euh, qui est ce fameux livre qui dit quelque chose qui, qui, à travers l'histoire coloniale euh, de l'Occident, dit quelque chose de la barbarie euh, et, et, et de, de la barbarie comme, comme, comme partie prenante de, de, de, du progrès euh, occidental et qui aboutit à cette espèce de, de point de fuite qu'on connaît tous, euh, qui, qui est l'horreur. Voilà. Le, le, à un moment donné, le, ce, que, ce, que, ce que le, le, le personnage narrateur euh, nous dit, c'est que voilà, cette, ce point de fuite, de, le point de fuite de notre civilisation occidentale euh, moderne ce vers quoi ça nous mène, ce d'où nous partons et où nous allons, c'est l'horreur, alors dans le texte de Conrad, qui est la découverte de l'asservissement de euh, des peuples, euh, d'un peuple d'Afrique. Voilà. Euh, et où je ne pouvais m'empêcher euh, d'y lire, non pas, comme on le dit à mon avis à tort, euh, la prophétie de quelque chose qui pourrait être les camps, ou qui pourrait être, mais euh, l'absolue permanence et actualité de l'oeuvre, voilà, euh, qui me disait quelque chose de mon présent euh, et qui était aussi, il s'agit de la remontée d'un fleuve, comme une espèce de métaphore aussi de la remontée dans le temps, euh, mais aussi de la remontée de, de, dans le temps de de mon inquiétude et de mon obsession. Je dirais que c'était un, un, un, des, un des grands morceaux de tissu dont mon film avait besoin euh, et dont, dont j'avais besoin pour fabriquer cette tresse qui était à la fois une tresse entre différentes disciplines, entre différents, entre différents arts mais aussi entre différents temps. Euh, euh, il, y a, il, il y a cette préoccupation et cette inquiétude que, vous, que, que pose la question, hein, sur la question du futur et qui est, qui est, qui, qui, qui est dans le titre même de, de, de euh, voilà, Rancy Avenir, euh, dans, dans le titre qui sonne comme ça, comme une espèce d'ironie cruelle. Euh, et, et de la question qui est posée qu'est-ce que vous ferez euh, quand vous n'aurez plus les, la, la, la parole vivante des témoins il y a le présent euh, de, de mon enquête euh, euh, et il y a évidemment le passé euh, euh, qui est, que, que, que, le, que le film tente de rencontrer et, et, et il me semblait que le texte de Conrad était... Euh, avait une espèce de double sens, avait une espèce de double fond permanent euh, qui résonnait avec tout le reste du film. Et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai pensé qu'il était intéressant euh, euh, de construire quelque chose, euh, encore une fois parce que j'avais conscience euh, qu'il fallait que, que le plus important euh, du film serait ce qu'il y, qu y a entre les choses. Voilà. Et donc il fallait qu'il y ait plusieurs chemins, qu'il fallait qu'il y ait plusieurs euh, euh, fils à ma matresse pour qu'il y ait quelque chose entre les brins. Voilà. Et, euh, et, et, et notamment, euh, euh, une question, un, un mystère, un, je, je, je savais que le film ne devait absolument pas être que du savoir. Voilà. Mais, comme le dit Lanzmann, encore une fois, euh, plutôt de l'ordre d'un savoir du non-savoir, qui était celui de, de tout spectateur et de toute personne du présent. Une conscience extrême du non-savoir. Je, je disais souvent, quand je travaillais sur le film, au fond, ce que je cherche à dire dans le film, ce que je, fais, ce que je cherche à faire ressentir, c'est tout le contraire de la liste de Schindler qui cherche à, à, à nous faire croire qu'on sait quelque chose et qu'on a vécu l'expérience de quelque chose. Je cherchais au contraire à faire prendre conscience ou à, ou à, ou à faire garder conscience au spectateur à quel point il ne savait pas, à quel point on ne sait pas quand on lit un, un, un livre de Primo Levi, à quel point on ne sait pas quand on entend un témoignage. Voilà. Mais ce non-savoir là, il est absolument il me semblait absolument fondamental et il me semblait absolument fondamental d'en transmettre le, le, la conscience et d'en partager la conscience. Le film était, tour, était tourné. Alors vous en avez vu malheureusement. J'espère qu'un jour à je pourrai bientôt. Euh, vous avez vu un DVD, mais oui. le, le film a été tourné en, en Super 16, super et, a 16. Été, et a été gonflé. En, le film est sorti en 35 mm. Ah oui, d'accord. Et quel est le rapport entre ça et... Et les dernières des justes, vous parlez d'André Schwarzman, c'était les dernières des justes pour le... vous, je veux dire, pas pour nous. Pour, pour... Voilà, pour moi. Vous avez je... lu comme Primo Levi à l'époque, c'est ça Le dernier des justes, c'est la première rencontre que, je, très jeune adolescent, je fais av avec, avec l'événement. C'est-à-dire, oh. le dernier des justes, c'est probablement avec le journal d'Anne Frank, le premier livre que je lis. Euh, qui ah. m'apprend quelque chose qu'on ne m'a pas transmis. Ouais. C'était avant, avant Primo Levi, excusez-moi C'était Primo. Pour Lévy. moi, oui. Ah oui, c'était avant Primo Levi. Pour moi, très avant Primo Levi. Très avant Primo. Oui. Ah, C'est intéressant. Ouais. Mm -hmm. Mais je parle de... Euh, euh, voilà, ce sont des livres que j'ai lus en 76-77. Et, le, et le, le film est sorti en France dans un contexte, dans le contexte du quand le film est sorti, hein, on, on se mettait à reparler, euh, à reparler un peu, parce que c'était euh, le procès papon. Oui, bon, par rapport à cette idée du raccord dont vous parlez tout à l'heure euh, à mon avis c'est merveilleux la façon dont, dont vous créez ça à partir de la, du texte et de l'image il y a un texte de Pascal Bonitzer à propos de India Song de Marguerite Duras dont il parle d'un écran supplémentaire entre l'image et la parole et je sens ça en regardant votre film ce que je voulais vous demander, c'est si vous, c'est-à-dire les choix esthétiques en ce qui concerne à l'intervalle, à cette idée de, de, de mettre en rapport des éléments qui, a priori, ne sont pas en rapport, comment vous, vous avez arrivé à ça C'est-à-dire, c'était un choix qui vous avait créé davantage, ou c'était en tournant le film, ou dans la salle de montage. Mais non, je, je non. Encore une fois, je pense que je pense que j'ai rien inventé. Je pense que j'ai été extrêmement sensible euh, très, quand, quand j'ai commencé à, à, à je pense que le cinéma qui m'a nourri comme tout le monde, je voyais un peu tout, mais le cinéma qui m'a frappé, qui m'a nourri, qui, qui, où, où j'ai senti qu'il m'arrivait quelque chose de, de très particulier et d'unique, et c'est-à-dire qui ne m'arrivait pas ailleurs, c'est le cinéma moderne, c'est le cinéma de la séparation entre l'image et le son. C'est effectivement les films de Duras c'est le cinéma de ziberberg c'est le cinéma de Guy Debord qui, quand j'étais adolescent, passait encore dans une salle à Paris et qu'on pouvait aller voir avant qu'il soit réédité. En... Et ça je l'ai vu jeune homme, je l'ai vu adolescent, moi je dis souvent que ça remonte à Isou. À Isidore Isou, qui est probablement le traité de bave et d'éternité, pro probablement, il me semble, le premier film qui décide que l'image et le son ne racontent pas la même histoire, et que, et que je disais à l'époque quand je faisais de Rancier à venir, euh, entre il y a l'image et il y a le son, et entre l'image et le son il y a un trou, et c'est dans ce trou-là que j'ai envie de travailler. Voilà, euh, c'est dans ce trou-là que quelque chose, euh, que, c'est dans ce gouffre-là euh, qui me semble que euh, on a une chance. Euh, D'abord, de faire quelque chose que seul le cinéma peut faire et, et sait faire. Donc, à la fois faire se rencontrer le présent et le passé, euh, faire. Euh, annuler peut-être cette espèce de vieille idée que le passé serait passé, que. Enfin, bon, voilà. Enfin, euh, et surtout, euh, cesser de l'assujettir à du discours, mais, mais, mais le faire vivre comme expérience. C'est-à-dire que. Réellement, il me semble, alors je, je, je, je, je l'ai éprouvé pour la première fois en faisant Drancy Moi, bon, j'avais fait quelques courts-métrages avant où j'avais expérimenté un petit peu physiquement cette chose-là, euh, où effectivement c'était essentiel pour moi d'être monteur de mes propres films, d'être à la fois scénariste et monteur, parce que c'était un, une opération d'ensemble et qui se rejouait à chaque étape du travail, et où évidemment, comme, comme une espèce d'enfant de, de, de, qui joue à monter et démonter un, un réveil, euh, tout d'un coup on, on réalise que l'émotion n'est évidemment pas la même et, et l'événement ne et, et, et n'est pas le même quand euh, ben voilà, on a pris, euh, mais comme par jeu, le son d'un plan et moi je, je dirais qu'une des choses qui m'a fondé et qui, qui, qui, qui était énorme et qui a qui a l'air de rien, qui est un détail que peut-être vous n'avez même pas réalisé en voyant le film, c'est que, que, à un moment, je, je, je me suis posé la question, mais comment, comment raconter à la fois le fait que moi je vais de Paris, enfin pour aller de Paris à Drancy, il faut prendre un bus, et en même temps, euh, où il faut, euh, non, il faut prendre le métro, donc moi je vais prendre le métro pour aller faire mon film, et en même temps, euh, du Veldiv à Drancy par exemple, on les a transportés en bus. Et j'ai fait un geste mais enfantin, c'est-à-dire que euh, j'ai fait un geste d'enfant, c'est-à-dire j'ai mis une image de métro et j'ai mis un son de bus. Et tout le film est fait comme ça en fait et Alors évidemment, ça n'est ne euh, une opération miraculeuse. Au bout d'un moment, quand, quand c'est un ensemble de gestes. Mais euh, voilà, je dirais que ce qui m'est arrivé, c'est de me dire le cinéma ré, ré, fait quelque chose de très particulier parce qu'il est fait de, il est fait, il est, il est fait de, il est fait d'images et de sons et, et, et, et on n'est pas obligé que. Il n'y a pas de son naturellement attribué à une image. Et si, et si on sort de l'idée qu'il y a un son naturellement attribué à une image, alors c'est vertigineux. voilà. Euh, comme si on sort de l'idée que le passé est passé, et que le présent n'a rien à voir avec le passé, alors c'est vertigineux. Et je dirais que le film est construit avec cette, ce vertige, mais qui est un vertige d'enfant, en fait, par rapport à... c'est un. En même temps, ce film, pour moi, c'est une découverte du cinéma. Okay. Mais, mais vous, vous entrez à partir du cinéma, non Parce que, à part de lancement, il y a Godard. C'est-à-dire, quand tu commences à voir le film, tu, tu sens l'histoire du cinéma. Je ne sais pas si Oui mais c'est pas comme ça qu'on travaille, on travaille pas avec l'histoire du cinéma. Euh, l'histoire du cinéma c'est une chose très encombrante et on n'a pas un rapport avec l'histoire du cinéma. On a un rapport avec des films. Je dirais que à cause du rapport que j'entretenais avec tous ces films si singuliers et si libres, encore une fois je le redis, qui étaient les films de Ziberberg, les films de Godard, effectivement, je l'ai oublié, euh, les films de Duras, euh, les films d'Izou, tous ces films qui avaient décidé qu'il y avait un endroit énorme de liberté, qui était le rapport, et, et le rapport non naturel du, du, du son euh, à l'image, m'ont donné pour moi cette liberté. Euh, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, justement, qu'est-ce que c'est que le cinéma du témoignage C'est le cinéma où il faut... Moralement, absolument, mettre à l'image du témoin le son de la parole du témoin. C'est évident. C'est le geste documentaire évident. Mais donc, si on n'a plus ça, alors peut-être qu'on retrouve ou on trouve, où on est laissé avec cette liberté, puisque, ça puisque rien d'autre n'a autant d'importance que cette vérité-là des témoins, on est laissé avec cette liberté incroyable que comme on n'a que des petites choses, on peut jouer avec, puisque chaque petite chose en soi n'est pas n'est pas et on retrouve ce dont vous parliez. On retrouve cette liberté parce que je fabriquais. Mais vous avez cité un autre film que j'ai fait qui s'appelle Poussière d'Amérique. C'est la même chose. À partir du moment, j'avais conscience que que j'allais fabriquer un film avec des tas de poussière, avec du déchet. Des, des, des fragments de tableaux, des, des morceaux de musique, des, des bouts de texte un peu collés au scotch, comme ça. Et avec ce matériau un petit peu laborieux, un petit peu poussiéreux, un petit peu brisé, avec des éclats, fabriquer autre chose. Il euh, y a une phrase de Jules Renard dans son... Elle me, revient, je, je, elle me revient de très loin. Il y a une phrase de Jules Renard que je trouve sublime dans son, dans son journal. Il dit... « La porcelaine cassée dure plus longtemps que la porcelaine intacte. » Je trouve ça sublime. Et en fait, le film est fait, Drancier à venir, c'est un film qui est fait de porcelaine cassée. Donc plus, plus personne ne pouvait la casser, cette porcelaine. Elle est faite des morceaux cassés. Et je dirais que la porcelaine intacte, c'est la, la parole des témoins. Bon, euh, merci beaucoup Arnaud. Je suis désolé, mais je crois qu'on doit partir. Euh, merci à tous.